Nous allons apprendre aujourd'hui à travailler avec des fichiers CSV. Alors nous allons voir que ces fichiers de type CSV sont des outils extrêmement importants pour le traitement des données euh, en sciences ou dans sciences économiques, enfin dans de plein de domaines. Ici nous allons l'appliquer bien sûr à l'utilisation dans le langage Python. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier CSV ben Pour le savoir, il suffirait par exemple de se pencher sur ce que nous raconte l'encyclopédie Wikipédia. Alors elle nous dit plein, plein, plein de choses intéressantes et importantes, mais nous allons voir que peu de choses sont euh, nécessaires pour euh, notre objectif ici. Voici un fichier CSV. Vous voyez qu'il s'agit de quelque chose de relativement simple. Alors ici, ce fichier CSV, je l'ai composé avec un simple éditeur de texte, tout bête, il s'agit sans doute de -edit. j Je j'aurais aussi pu prendre Genie ou Notepad ou Notepad++, enfin, n'importe quel éditeur de texte très simple et certainement pas un logiciel de traitement de texte, puisque nous voyons que nous avons ici du texte c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise en forme possible. On ne peut pas mettre en gras, en italique, on ne peut pas souligner rien du tout. Nous n'avons que les données pures, du texte pur. Alors ici, notre fichier est constitué de plusieurs lignes. Nous avons sept lignes, mais le nombre de lignes n'est absolument pas limité. On peut faire des, des fichiers CSV de 10 000, 20 000 lignes sans aucun problème. Et dans ce fichier CSV, nous voyons que les informations sont disposées, donc ligne par ligne, disais-je, mais sur chaque ligne, les informations sont disposées l'une à côté de l'autre, séparées par une virgule. Donc sur la première ligne, la ligne 1 ici, nous avons deux informations, qui sont par exemple les résultats de deux mesures, nous avons l'information 20, la valeur 20, et la valeur 0, séparées par, des, par une virgule. Eh bien, c'est de là que les fichiers CSV tirent leur nom, puisque, en réalité, ils désignent des valeurs séparées par des virgules, (comma separated values ». Sur la deuxième ligne, nous avons exactement la même chose. Une valeur, une virgule, une autre valeur. Et ainsi de suite. Alors attention, ici, sur la deuxième ligne, par exemple, nous avons la valeur 21, une virgule, et puis 1.1. Donc c'est bien le point décimal qui est utilisé ici, alors que la virgule sert à séparer les données. Si dans les données, vous aviez une virgule, ce serait très ennuyeux. Alors il faudrait sans doute euh, entourer chacune des valeurs par des guillemets, mais ce sont des, in des informations qui ne seront pas données ici, qui ne seront pas détaillées ici. Voyons voir comment on va maintenant utiliser... Un fichier CSV en langage Python. Comment on va utiliser des fichiers CSV en langage Python Alors nous allons être fort aidés parce qu'il existe une bibliothèque extrêmement précieuse qui est la bibliothèque CSV en langage Python. Je vous propose d'examiner un programme tout simple que nous allons écrire ensemble. Un programme tout simple qui va lire un fichier CSV. Alors, dans un premier temps, je vous propose de regarder chacune des instructions l'une après l'autre. La première instruction de notre programme sera bien sûr d'importer la bibliothèque CSV. Bibliothèque donc, qui contient euh, des fonctions importantes. Nous allons en utiliser une seule d'ailleurs, mais vous allez voir, elle va beaucoup nous aider. Donc nous commençons par importer l'ensemble de la bibliothèque. Puis, nous allons ouvrir un canal, un canal vers un certain fichier. Alors ici, ce fichier s'appelle le test.csv, et nous allons ouvrir ce fichier. Alors lorsque l'on ouvre un fichier en informatique, ça veut dire que l'on ouvre un canal privilégié vers ce fichier, cependant que tous les autres fichiers qui sont sur le support que nous lisons, un disque dur, une clé USB ou que sais-je, eh tous les autres fichiers sont inactifs, celui-ci, le fichier test.csv ici dans l'exemple qui est donné, sera Actif, il y a un lien qui est établi vers ce fichier. Et ce lien va être envoyé dans une variable, une variable un peu particulière. Ici, je l'ai appelé f », on aurait pu l'appeler « schtroumpf » ou comme vous voulez. Donc, cette variable « f » va contenir le lien vers le fichier ouvert. Une fois que le fichier est ouvert et que la variable « f » contient le lien vers ce fichier, nous allons maintenant faire entrer en piste notre bibliothèque CSV, et plus particulièrement, nous allons faire entrer en piste la fonction Reader. La fonction Reader qui est magique, car elle va en une fois lire tout le contenu du fichier qui est lié par la variable F, que nous avons donc préalablement préparé à l'ouverture du fichier. Donc cette instruction-ci va en une fois envoyer dans la variable fichier csv ou une variable que vous appelez comme vous voulez bien sûr va envoyer en une fois tout le contenu du fichier alors on pourrait à ce moment là évidemment euh, envoyer à l'écran par exemple le contenu du fichier pour voir ce qu'il contient mais ce ne sera pas très pratique moi je vous propose maintenant de disséquer le contenu de ce fichier et de regarder petit à petit ce que contient la variable fichier csv donc elle contient tout le contenu du fichier bien sûr Comment est-ce qu'on va voir petit à petit ce qu'il contient, ce fichier, ce que contient la variable fichier CSV par corollaire eh bien, Nous allons disséquer en utilisant une instruction du type que vous connaissez déjà. Pour chaque ligne appartenant au fichier CSV, pourrait-on dire en français, for, ligne, in, fichier CSV, double point, que doit-on faire pour chacune des lignes Eh bien, On va écrire le contenu de la ligne, on va découvrir le détail du fichier. Voyons ce que cela donne en pratique. Alors ici, j'ai le programme que nous venons de, de voir à la diapositive précédente, le, le même programme, hein. Pardon, pas d'astuce, pas, pas et juste à côté, le terminal dans lequel le programme s'est exécuté. Donc, ligne par ligne, le contenu du fichier CSV a été écrit à l'écran. Le fichier CSV est ici du moins un aperçu de ce fichier vu dans l'éditeur de texte donc sur la première ligne nous avons 20 et 0 La deuxième ligne 21 et 1.1 nous voyons que sur la première ligne c'est bien 20 et 0 21 et 1.1 donc nous avons disséqué ligne par ligne le contenu du fichier test.csv bon c'est bien tout cela mais cela pose au moins deux problèmes Premier problème, évidemment, c'est que chaque ligne est elle-même encore un tableau. Et qu'avec un tel tableau, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Ça va être très difficile de travailler. Et deuxième constatation, c'est que chaque information présente sur chaque ligne, donc la première information, le 20 que l'on voit dans le fichier ici, le 20 qui est là, cette information, c'est une chaîne. Alors, comment reconnaît-on un tableau reconnaît par les crochets qui entourent le contenu du, de la variable. Et comme reconnaît-on que l'on a affaire à une chaîne, on a bien sûr les apostrophes devant et derrière, soit des guillemets, c'est la même chose. Donc on a un tableau de chaînes et avec ça on ne peut faire aucun calcul et on ne peut faire euh, aucun diagramme. C'est très ennuyeux. Donc, voyons maintenant une deuxième version de ce programme. Deuxième version de ce programme qui introduit l'une ou l'autre nouveauté. Alors, la nouveauté ne se trouve pas dans le haut du programme, donc jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau. Par contre, la nouveauté se situe ici. Ici, où j'ai initialisé une première variable, que j'ai appelée euh, liste X, parce que c'est ce qui me passait par la tête à ce moment-là. Et cette variable liste X, j'y ai mis... Rien. En fait, il s'agit d'une liste, puisqu'il y a bien les crochets ouvrant et fermant. C'est une liste, mais une liste vide. Et puis, liste Y, qui est une liste vide. Bien. Ensuite, on commence à disséquer notre variable fichier CSV, la couper en ligne. Donc, pour chaque ligne appartenant à fichier CSV, la variable fichier CSV, que fait-on On va commencer par prendre... Ligne, indice, 0. Alors, ligne désigne quoi Au premier tour de boucle, ligne désigne la ligne 1 du tableau, qui contient donc 20 et 0. L'élément 20 qui est le premier élément de cette ligne et l'élément 0 qui est le deuxième élément de cette ligne. Alors, il se fait qu'en langage Python, le premier élément d'un ensemble, d'une liste, c'est l'élément, non pas 1, mais c'est l'élément 0. Et le deuxième élément, c'est l'élément 1. S'il y avait eu un troisième élément, un quatrième élément, chaque fois le numéro de l'élément était son rang moins 1. Bien, donc l'élément 0 est celui-ci, l'élément 1 est celui-là. Ligne indice 0 est celui-là, c'est 20, et ligne indice 1, c'est 0. Revenons au programme. Dans x, dans la variable x, je mets ligne indice 0. Donc au premier tour, au premier tour de boucle, ce sera 20. Et puis je mets ligne indice 1, 0 mais dans Y, cette fois. Puis, j'en reviens à mes deux listes, liste X et liste Y. Alors, dans liste X, je vais ajouter, en anglais, append, ajouter X. Alors, ça ne veut pas dire que j'additionne la valeur de X, ça veut dire que j'ajoute à la liste, comme à une liste de courses, j'ajoute une nouvelle valeur, un nouvel élément. Et le nouvel élément que j'ajoute, c'est l'élément 20, pour liste X, et puis liste Y, j'ajoute l'élément 0. Alors Il y a une chose que vous pourriez éventuellement faire qui serait intéressante si vous écrivez ce programme, c'est d'ajouter juste en dessous, donc toujours dans le bloc d'instructions à exécuter, ces deux instructions-là, donc d'écrire le contenu de liste X et le contenu de liste Y, pour voir la progression au fur et à mesure des tours de boucle. Et on va voir que ces deux variables, ces deux listes, vont grandir, grandir, grandir. Alors que moi, ce que j'ai fait ici, c'est simplement, tout à fait à la fin, vais demandé d'écrire liste X et liste Y. Donc ça pourrait être intéressant pour vous de le voir progresser. Qu'est-ce que cela donne au niveau du résultat Eh bien, voici la liste X. Elle commence par 20, puis on a ajouté l'élément 0 de la ligne suivante, 21, puis on a ajouté 22, 23, 24, et ainsi de suite. Cependant qu'à la liste Y, on a ajouté chaque fois les éléments de la deuxième colonne. Conclusion de tout cela, nous avons maintenant réussi à séparer les valeurs de la colonne 1 et de la colonne 2 dans des listes différentes, et d'autre part, malheureusement, ce sont toujours des chaînes de caractères qui sont dans nos deux listes. Donc c'est bien la chaîne 20, la chaîne 21, et ainsi de suite. Euh, on ne peut toujours faire aucun calcul, aucun diagramme avec cela. Et donc, finalement, je pense que vous avez déjà trouvé euh, le contenu de la diapositive suivante, dans laquelle on va s'arranger pour que ce ne soit pas des chaînes qui se trouvent ici, dans les deux listes, mais que ce soit, par exemple, des valeurs euh, réelles, Comment va-t-on faire Eh bien voici le nouveau programme qui fait cela. Quelle différence oh, Il n'y en a pas beaucoup. La seule chose, c'est qu'à chaque fois que l'on a lu la valeur de x que l'on va ajouter, eh bien on va transformer cela en flow, donc en un réel. On prend la valeur réelle de ligne indice 0, la valeur réelle de ligne indice 1, 1, et chaque fois on l'ajoute dans le tableau. Et on se retrouve à la fin avec deux tableaux, liste x et liste y. Ici, ils sont imprimés dans le terminal, et voilà ce que ça donne. Et nous voyons cette fois-ci que nous n'avons plus affaire à des chaînes, mais on a créé deux tableaux de réel. Voilà, ces quelques informations devraient maintenant vous permettre de traiter des fichiers CSV. Le gros avantage va être que lorsque nous allons traiter des données en langage Python, il ne sera plus nécessaire de les introduire manuellement, une à une, au début du programme. Et à chaque fois que l'on fait fonctionner le programme, on va pouvoir accumuler les données dans un fichier CSV. Ce fichier CSV que vous allez composer soit avec un éditeur de texte simple, du type Gedit comme j'ai utilisé, ou genie, ou notepad, ou notepad++, ou ce que vous voulez, mais dans tous les cas, certainement pas un logiciel de traitement de texte qui va ajouter plein d'informations autour des, des données qui figureront dans votre fichier.